Is <laughs> that <laughs> <laughs> <laughs> Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ah, ben, ben, ben. Dis à celui qui est à côté de toi, bienvenue dans la présence des dieux. Mm. Dieu est bienvenu dans la présence des dieux. Mm. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es notre Dieu. Nous voulons écouter ta parole. Je prie par les noms puissants de Jésus que ton règne vienne et ta volonté soit faite en lieux comme au ciel. Seigneur, laisse que cette parole puisse être transformée, restaurée et bénir une personne cet après-midi. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans les livres des Ephésiens chapitre 6 Ephésiens chapitre 6 et nous allons commencer le dixième verset Ephésiens chapitre 6 et si nous pouvons honorer la parole de Dieu Ephésiens chapitre 6 Ephésiens chapitre 6 C'est lui qui a trouvé avec un bon français avec sa Bible il peut nous lire la parole de Dieu. Dieu est le Seigneur Amen Vous restez vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante rêvez-vous de toutes les armées de Dieu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 Abhorant la vérité pour ceinture, répétez la, la, la puresse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les trains enflammés du, du malin. Prenez aussi les tasques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites à tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole Seigneur. Amen. Faites à tout temps toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. On peut prendre place. Nous parlons de vaincre dans la prière. Je pense qu'aujourd'hui c'est notre troisième dimanche. Je vais essayer de retourner un peu derrière pour aider ceux qui n'étaient pas là avant. J'avais dit, quand nous parlons de vaincre, nous parlons de dominer, surmonter, gagner. Et quand nous parlons de vaincre dans la prière, on sait tous que la prière, c'est vrai, c'est... C'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Et si la prière est seulement un dialogue, donc nous ne pouvons pas parler de vaincre dans la prière. Et j'avais dit, la prière n'est pas seulement le dialogue entre l'homme et Dieu, mais la prière aussi, elle est une arme un chrétien il peut très bien utiliser pour vaincre beaucoup de choses dans sa vie voilà pourquoi j'avais dit la prière n'est pas charnelle mais la prière est spirituelle voilà pourquoi là où nous avons lu la Bible elle nous dit ceci nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits, contre les dominations et contre les autorités. Donc pour vaincre les dominations, pour vaincre les autorités, pour vaincre les esprits, il faut que tu sois quelqu'un qui prie Parce que la prière, c'est une arme offensive, c'est aussi une arme défensive. Il y a une personne dans la Bible, c'est Jésus. Jésus, il priait. Et il priait beaucoup. La Bible dit il s'est levé très tôt le matin. Pendant que les disciples dormaient, Parce qu'il savait très bien La mission qu'il a sur la terre S'il ne reste pas en contact avec Dieu S'il si ne prie pas Il va échouer Est-ce que tu peux dire Amen? amen. Jésus était 100% homme Jésus était 100% Dieu mais il priait beaucoup. Si la Bible nous parle pas des échecs de Jésus dans la Bible, cela veut dire que Jésus n'a jamais échoué. Pourquoi il n'a jamais échoué? J'avais bien précisé, non parce qu'il était seulement Dieu, mais parce que il priait et il priait beaucoup. Vous allez remarquer, même quand il était sur la croix, il continuait à parler avec le Père. Vous allez remarquer, même à lorsque lorsqu'il a vu la chose qui était devant lui, il avait vu ça pendant la prière, pendant qu'il priait. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, il doit aimer. Aimer la prière. Si tu ne sais pas prier, peu importe ce que tu veux, pasteur, prophète, en affaire, quelqu'un qui est très fort, si tu ne sais pas prier, un jour, tu vas tomber. Vaincre dans la prière. Les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Vous allez remarquer au jour d'aujourd'hui, les gens aiment bien prêcher. Se mettre peut-être devant les gens pour prêcher. Enseigne-nous à prêcher. Mais les disciples n'ont pas demandé à Jésus, enseigne-nous à prêcher. Ils ont demandé, enseigne-nous à prier. Ephésiens nous parle des sortes de prières. Cela veut dire, on a beaucoup de sortes de la prière. On a beaucoup de sortes de la prière. Et les conseils que j'avais donné tout enfant de Dieu, il doit donner l'importance à la prière. Ne venez pas seulement prier à l'église. Priez à la maison. Priez à l'église. Priez partout où tu peux être. Parce qu'on peut prier. On peut prier partout. Et la fois passée, le dimanche passé, j'avais parlé de 20 crains les mauvais désirs. Dans la prière, j'ai très bien précisé la vie de beaucoup de personnes, des enfants de Dieu ou des païens sont détruits des mauvais désirs. Il y a d'autres qui sont devenus des pauvres à cause des mauvais désirs. Il y a d'autres qui ont embrassé des païens ou des païens plutôt des démons dans sa vie à cause des mauvais désirs. Il y a d'autres qui sont maudits à cause des mauvais désirs. donner donné plusieurs raisons. Mais avant ça, j'avais donné un verset Romain chapitre 7 18 à 24 où la porte Paul dit Le bien que moi je veux faire je n'arrive pas à le faire mais le mal que je ne veux pas faire c'est ça ce que je fais. Voilà pour Éphésiens chapitre 6 nous parle de la domination. Une personne lorsqu'il est dominé de mauvais désirs, il est devenu sous contrôle du mal, sous contrôle des démons, sous contrôle du diable. L'apôtre Paul a dit, malheureux que Il a dit, malheureux -er, que Jésus. Vous savez pourquoi il a parlé, il a parlé de, du malheur? Parce que, de lui-même, il n'arrivait pas à s'en sortir. De lui-même, il était incapable. Gloire à Jésus. Il a dit, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui, c'est lui qui m'a libéré. Lorsqu'il parle de la libération, cela veut dire une personne qui était possédée, qui était sous la domination des mauvais désirs et du mal. Et ce n'était pas si facile pour qu'il puisse sortir de lui-même. Et ça demandait une force extérieure de Jésus pour qu'il puisse s'en sortir. J'avais parlé de beaucoup de choses. Un désir fort de l'alcool. Tu es un enfant de Dieu. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a ce désir-là qui arrive dans ta vie. Vous savez, moi je vois ça extraordinaire. Je ne mange pas de semoule. Même si tu mets les semoules devant moi, tu mets des chocolats, des dessins, je ne sais pas quoi. Des trucs bizarres, je ne sais pas quoi de fleurs. Ça donne, je ne sais pas quoi, des lumières. Je n'ai jamais eu envie de manger ça. Dieu. La Bible dit ceci, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Cela veut dire, lorsque je suis dominé par l'esprit, c'est difficile, c'est difficile que tu puisses vivre selon la chair. J'avais dit ceci le dimanche passé. Il y a une très grande différence de tomber et de vivre. Celui qui a tombé, il a fait une rêve. Il se relève. Et celui qui vit, cela veut dire cela c'est sa vie. Amen. Amen. manque de respect on est ensemble non les autres prennent et moi je ne vais pas prendre quand même c'est pas bien respect Tu respectes les autres et ton dieu la bible dit celui qui est l'ami du monde est ennemi de dieu celui qui est ennemi de dieu est l'ami du monde, du monde. Tu peux dire Amen. Amen. amen. Le désir, hein, aussi d'acheter. Regardez dans ton bah, compte. Bah, bah, bah. reste <rire> plus avec rien. Bah, bah. Non pas À acheter. Et lorsque tu es démon pour acheter, dans ton cœur, tu sont comme dit il y a quelque chose qui te pousse. Voici, ça c'est bien, il faut le prendre. Ah, mais ça, c'est vraiment bien. Quand tu vas le mettre, ça sera spécial pour toi, il faut le prendre. Là, la carte, ça va commencer à passer. Wow. Waouh! Ouah Ouah Un moment, il n'y a plus rien. Là, ton esprit maintenant est en place. Mais je n'ai plus rien. J'avais une trucs bizarre. Tu vas remarquer. Tu commences à commencer. Des fois à manger il n'y en a pas, pour faire d'autres choses il n'y en a pas, mais tu peux retourner la chose. L'esprit va se mettre en place lorsque le 15 jours vont expirer. Est un mauvais désir. mauvais désir peut détruire ta finance. Un mauvais désir peut empêcher que tes projets soient réalisés. Et c'est le désir et le désir de la chair. J'avais bien précisé le dimanche passé, frère. il y a d'autres choses qui arrivent dans notre vie le diable n'est pas encore là. Le diable n'est pas encore là. Pour que le diable puisse entrer dans ta vie, la personne qui a ouvert la porte, c'est toi, par des mauvais désirs. Il va entrer il va contribuer à ce que toi tu veux faire. Lui, il vient juste de contribuer. Un enfant de Dieu, quand il y a trop de problèmes dans sa vie, parce on m'avait dit le cigarette, ça aide un peu. Ça réfléchit la mémoire ça fait oublier des choses. Quand je veux prendre cela, je vais oublier des choses. Après avoir oublié, ça va faire quoi? Révenir. Il y a une seule personne, lorsque tu as des sérieux problèmes, quand tu t'approches à cette personne-là, il peut effacer je ne parlais pas d'enlever, l'aider, mais effacer complètement. Cela veut dire, comme la veille là, elle a des écritures. Lorsque lui, il vient, il efface tout. Il laisse comme sa vierge pour faire une autre histoire. Amen. C'est Jésus. Amen. Et lorsque les mauvaises idées dominent, frère, les dimanches passés, j'avais dit ça très bien. Et, euh, et il mm. y elle. Elle a. Et il y a. Et il y Et pour ça, Et pour ça, Et pour y un Et il Elle a. Et elle dit que, « Pasteur, je ne comprends Et Quand il y a les mauvais désirs, enlève-moi, c'est ça. Pour qu'on parle de la possession, cette personne est possédée. Quand ça arrive, ça ne va pas venir directement les diables. Il ne va pas venir et il va s'asseoir directement comme ça, non. Regarde. Là, tu as la possibilité de le pousser et il tombe. Voilà pourquoi la Bible parle et de résister. Lorsqu'il voit que toi, tu ne fais rien, ce plaisir-là, ça te fait plaisir. Enjoy. Tu commences à te faire plaisir, toi aussi. Ça avance petit à petit. Ah, mais la fois passée, j'avais pris... Non mais la bouteille là, c'était fantastique. Aujourd'hui, je vais prendre juste un demi. Ça va le diable s'approche Et quand il va s'asseoir très bien. Frère, voilà pourquoi tu vas, tu vas voir à l'église. Quand tu viens à l'église, quand il t'assoies, c'est comme si on a mis des épines sur la chaise. Tu as à l'église, mais tu as besoin que l'église se termine très très très tôt pour que toi tu parles dans des choses. Tu sais pourquoi les désirs de la chair, ça tout tu ne prends pas plaisir dans la présence de Dieu, mais tu prends plaisir ailleurs. il y a un autre désir que j'avais parlé c'est les désirs sexuels très dangéré très très dangéré La journée passe. Moi, je suis jeune fille. Avec du sang et de l'eau, je suis encore belle. Pasteur, avec des histoires. Merci. Quand les désirs dominent. Gauche, à droite. Toi tu vas commencer à faire quoi? Agasque. Juste à suivre. Frère, même à l'église, il y a beaucoup de personnes qui ont des démons. Posséder avec des démons. Mais il vient à l'église chaque jour. et des femmes il y a un esprit Amen. écoutez quand les désirs sont montent montés dans ton cœur, un il peut te bloquer ta vie financière deux il peut amener les maris des nues, enfin, les maris des nues, démons pro dangérés Les trois secondes. Tout est destiné ta vie et détruit. Vous voulez écouter ça ou sur Internet C'est dans la Bible que je parle de ça. Quand tu vois quelque chose qui n'était pas dans ta vie et ça commence à entrer, lève-toi et commence à prier. Pourquoi Pour vaincre la chose et que la chose va très loin de toi. Mais si tu dis que bon, d'accord, ah, la semaine prochaine, c'est la retraite de l'église. Non. Je vais sortir. Vas-y, sors. Bonne année. Même beaucoup des enfants des jour d'aujourd'hui sont de malheur à cause des désirs, désirs sexuels. Ce sont des choses à éviter dans ta vie. À éviter et à éviter. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donne-moi un Amen. Amen. Donne-moi un Amen. Amen. Ben, tu penses que les femmes te disent pas non pourquoi parce que tu es trop beau. Oh, tu penses que les hommes ne te disent pas non, pourquoi? Parce que tu es trop belle. Parce que tu es un très bon instrument que le diable a trouvé pour utiliser amen. sur la sexualité amen. et pour garder très bien les démons. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. amen. Donne-moi un amen. amen. Amen. Il y a beaucoup d'autres choses. Vous savez que je vais vous parler. J'ai pris quelques mois pour nous aider. Quand tu vois les malviens, commence à prier. Vous savez, au-delà ma belle, depuis la boule, matin, la boule, Mais éviter celui en Afrique, ça existe, je ne sais pas. Si cela existe en Afrique, je ne sais pas. En plus, c'est en anglais. Friend. Friend sexe. Ami sexe. C'est-à-dire, on n'a aucune relation. Parce qu'on a besoin. Et couche ensemble. On s'appelle, on vient. Et chacun rentre chez lui. Tout seul ou toutes celles où il n'y a personne, frère, même si tu gardes ça, tu veux pas que le pasteur puisse savoir, mais dans ta chambre, tu vas commencer à pleurer. Les quatre amis vont commencer à te regarder comme ça, pleurer. C'est maintenant, c'est maintenant que tu vas prier et vaincre cet esprit pour que cela va. Loin de toi. Tu peux dire Amen. Amen. Écoutez, aujourd'hui, bien sûr, je vais continuer la semaine prochaine. Je vais parler de quelques mauvais phénomènes. Amen. Il y a des phénomènes, surtout dans la vie des enfants de Dieu. Le fait. Quelque chose qui, te, qui se passe dans ta vie et tu ne comprends pas d'où ça vient. Et ce sont des choses possibles à vaincre dans notre vie. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. amen? Il y a des moments où se, se pose des questions. Mais comment ça, cela ne m'a à ma vie mais qu'est-ce que je peux faire vous savez écoute comme je dit tout à l'heure il y a des choses qui sont tellement honteuses que on ne peut parler à personne mais il y a des moments où on lutte avec ça on ne sait pas comment est-ce que comment est entré comment est-ce que je peux m'en sortir à ça voilà pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, nous devons aimer la prière. La Bible dit ceci au livre de Jérémie. Invoque-moi, je te répondrai. je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Je dis que la Bible dit des choses cachées, des choses que toi tu ne connais pas. <rire> Pendant qu'il y a des phénomènes bizarres qui se passent dans ma vie, je dois prier. Et je dois faire des prières, des prières et des prières. Parce que Ephésiens chapitre 6 nous parle des sortes de prières. Amen. Je dois prier dans le chêne. Je dois prier en dormant par terre. Je dois prier, je dois prier à de faire des sacrifices. J'avais dit cinq fois à la retraite. Dans mon parcours, ça m'est arrivé à prier sur le bouchon. Cinq ou dix. J'imagine là-dessus. Je vais commencer à prier. Quand je vais terminer, frère ce soir, je vais sentir comme si ça, ça n'existait plus. Je vais m'asseoir partout. À fort. Il y a eu des résultats forts. Imaginez aujourd'hui, j'arrive à acheter mes souliers de 70 euros. Avant 5 euros, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Parce que j'ai prié. va partager avec un ami. Tu partages avec un ami. Il te dit mais je ne sais pas quoi te dire. Moi-même ce que tu m'as dit ça me dépasse. Mais comment vaincre cela? C'est dans, c'est dans la prière. Frère, écoutez, il y a des chaînes qui tombent sans pour Nous demeurons longtemps dans de la présence de Dieu. Il vient lui-même te faire sortir dans la chose. Un jour, Genèse chapitre 18 et 17. Dieu a dit Genèse 18-17 cacherai je à mon serviteur ce que je veux faire Est-ce que je peux cacher quelque chose pour mon fils bien-aimé Est-ce que je peux garder des secrets pour mon fils que moi j'aime Il y a des phénomènes bizarres qui se passent dans ta vie. Si tu veux vaincre ça, tu veux que Dieu puisse te donner des directions, tu dois prier, tu dois rester dans la présence de Dieu, tu dois chercher tu dans toutes les formes et tu verras que la chose va s'arrêter. Tu sais pourquoi cela va s'arrêter parce que tu t'es approché à Dieu. Tu as cherché la face de Dieu. Et Dieu, Dieu, il va venir lui-même. Lui-même pour te faire sortir dans la chose. Mais lorsque tu restes chez toi, tu commences à se poser des questions. Tes questions n'auront pas de réponse tant que tu n'as pas encore consulté Dieu. Dieu a dit, écoutez, écoutez, écoutez une chose. Il y a des réunions bizarres qui se font dans le monde spirituel pour toi. Et ces réunions-là, frère, c'est pour toi. Il y a des conversations qui se passent dans le monde spirituel pour toi. Pendant que toi, tu ne sais pas. Pendant que toi, tu es inconscient. Pendant que toi, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Mais les gens, les démons, les sorciers, ils font des réunions pendant que toi... Des fois, tu là au travail, tu travailles. Des fois, tu là à faire des courses. Mais pendant que toi tu fais des courses, il y a des réunions qui se font pour toi dans le monde spirituel. Dieu a dit qu'à chéris, il a envoyé des anges pour aller détruire homme et comment. Mais ils sont passés vers Abraham. que je vais cacher. Ah mais c'est que moi Dieu je veux faire. Dieu a dévoilé les secrets. Vous savez, des fois tu perds des choses bizarrement où ces choses-là vont. Elle n'a jamais resté dans la présence de Dieu pour savoir pourquoi toutes ces choses arrivent? Écoutez, une fois, j'ai reçu une femme. Elle perdait tout le temps ses soumettements. Non parce qu'elle ne gardait pas sa bien. Mais parce que c'était une personne qui m'était réclamée pour être détruite par le diable. Les jours où oh, j'ai la vie, on voit des choses de pasteur, mon Dieu. J'en avais beaucoup, pasteur à ce moment que je vous parle, ça me reste Dieu. Et où ça part, je ne sais pas. Voilà. Des fois, tu luttes et tu luttes beaucoup pour réussir, pour aller de l'avant, pour avancer. Tu fais de ton mieux pour que tu sois bien stable et que les choses marchent bien. Tu travailles Cela, cela n'avance pas toujours. Tu vas prier. toi, prier. Vous perdrez des gens dans, dans la famille. Tu n'as jamais eu le temps de dire Mais pourquoi toutes ces choses nous arrive. Vous savez, celui qui est conduit par l'Esprit, il a une compréhension de la parole et de Dieu différemment avec la personne qui est conduite par la chair. Est-ce que tu peux dire Amen je ne te demande pas de voir le diable partout, même là où il n'est pas. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose, un phénomène un bizarre qui se passe dans ta vie, qui sera soufflé par l'Esprit de Dieu, tu comprendras que ça, ce n'est pas normal. Comment est-ce que tu peux vaincre ça voilà, la Bible nous parle. Faites à tout temps toutes sortes de prières. La Bible dit veillez à cela, veillez à cela, à tout temps, à tout temps. Chaque seconde, chaque minute jour tu sais pourquoi parce que la prière c'est une arme très forte une arme très forte bien la même que le diable ne hein? paie pas résister répétée des partenaires. Il y a beaucoup de pour rien. Tu es bien avec la personne. Mmh. Mais tu ne sais pas il dort. Il y a un moment, il peut voir c'est sphères, il disent que non, à un moment, c'est normal. Amen. Mais si la chose, ça commence à se réveiller, Amen. Amen. Tout ce qui est répétitif dans ta vie, c'est une chose qui est trop bizarre. Moi, les gens, les gens m'aiment pas. Moi, les gens, me laissent comme ça. Moi, les gens, moi, les gens. Moins les gens et moins les gens. Mais attends, il faut te demander aussi pourquoi seulement toi. Donne-moi un amen. amen. Donne-moi un amen. amen. Des maladies très compliquées dans ta vie. Aujourd'hui, il y a une réponse. Demain, il y a une autre réponse. Après demain, il y a une autre réponse. Frère, ça se complique et ça se complique. Même le médecin, il ne sait pas où conclure pour te donner les traitements qui peuvent te guérir. C'est bizarre. Et quelqu'un va te dire, c'est normal. C'est le corps. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais, tu vas mourir avec des normales. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, tu verras des choses de différentes. Différentes. Tu sais, quand tu échoues tout le temps, écoutez, les chiens, est normal. Les chiffres, ça nous aide à progresser ou à changer la façon de faire des choses. Mais quand toi, tout ce que tu fais, il n'y a que des échecs, que des échecs, que des échecs, que des échecs. tu ne réussis jamais. Frère, Jérémie chapitre 33, verset 3, la Bible dit Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des grandes choses que toi, tu ne connais pas. Comment est-ce que Dieu va t'annoncer des choses que toi, tu ne connais pas pendant que toi, tu ne sais pas prier, pendant que toi, tu ne donnes pas le temps pour la prière, pendant que toi, tu ne sais pas se sacrifier, Science. Prions Dieu. Comme je vous avais dit la fois passée, tu verras juste le pasteur qui l'a, il a mis le veste bleu. Je suis marre. Ah, pasteur, MF est très Ah, Il est mince, il est bien. Mais viens demander au pasteur qui l'a ce qui se passe dans sa vie. Il y a des phénomènes bizarres qui se passent toi tu vois qu'il a la veste mais si tu dis à l'intérieur ce qu'il y a tu vas oublier la chérie tu vas t'asseoir par terre pour l'écouter tu sais pourquoi parce que c'est bizarre à l'église il y a des personnes qui sont comme ça ils ont des problèmes sérieux mais ils ne veulent pas s'approcher des Dieu. ils viennent à l'église c'est comme la coutume ils ne veulent pas faire des efforts il ne veut pas se sacrifier. Il ne, dit, il ne veut pas donner les dons à Dieu pour que Dieu puisse faire quelque chose dans leur vie. Ils ont toujours... Frère, il voit la manière que Dieu là. Si tu attends que Dieu descende pour que dise ça, si Dieu a des barbes et bon pasteur ou pas, Dieu ne descendra jamais. Dieu est déjà descendu et il nous a donné sa parole. Amen. Et sa parole, il a aussi envoyé ses envoyés pour nous annoncer sa parole. Et en à notre tour, ce que nous devons faire, écouter cette parole, la pratiquer et faire comme lui il demande. C'est par là que nous, nous allons voir le changement dans notre vie. Si ce n'est pas le cas, l'église, elle occulte et ça sera comme elle est coutume chez toi. Tu viendras à l'église comme quelqu'un, comme quelqu'un qui respecte la coutume de son père ou de sa mère. L'église n'est pas, n'est pas, n'est pas la coutume. On vient à l'église chaque jour, chaque dimanche, chaque dimanche, Dieu peut faire quelque chose de différent. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas venir dimanche d'aujourd'hui. Et le dimanche prochain, tu viens la même chose. Non. Dieu fait des choses dans la vie de quelqu'un selon la disponibilité de chacun. Tu peux dire Amen. J'ai quelque chose que je voulais parler ici. Mais je vais continuer sur cela, sur les signes des réclamations. Les disputes, les disputes. Je vous avais raconté une fois une histoire ici. Un couple est dans leur maison. Déjà, ils disputent pour rien. Mais ce sont des personnes qui s'aiment bien beaucoup. Ils sont là au salon il regarde la télé et un sourire boum, il a passé l'homme a dit il vient de là la femme a dit non il vient de là l'homme a dit non non non il vient de moi chez lui l'homme a dit mais non il vient de là la femme il a dit pas vraiment tes hommes je te dis qu'il vient de là Les ah, qu <rire> c'est quoi est censé dans un bon la femme, il va dire à son mari, toi, tu es inessancé. Tu ne comprends rien. Moi, je vis. La souris, elle vient de là. Pendant que la femme est dit comme ça, l'homme a préparé la main. Car! Ah! Pourquoi tu m'as manqué de respect? La femme, elle va prendre, je ne sais pas quoi, bon, Le pasteur est venu. Qu'est-ce qui se passe Oh non, pasteur, il y a un sourire qui était où? venu là. Il a passé comme ça. Et il m'a dit que je suis insensé. Oh non, pasteur, c'est fini, je ne respire plus avec lui. Oh, Monsieur, c'est juste une souris. C'est fini, c'est fini. Et il m'a manqué de respect. Il m'a frappé. C'est fini, frère. Fini le mariage. Tu peux dire Amen. Amen. Un bizarre. Maintenant tu vas te demander, mais on dispute vraiment pourquoi mmh, Toi-même, quand tu vois, en travail, tu t'assois, mais j'aime bien ma femme, j'aime bien que cette fille m'a j'aime bien, je ne sais pas quoi, mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a de qui m'avait parlé Mais on dispute finalement pour où? quoi Enfin, tu trouves rien. Pour comprendre, pour comprendre, il faut. La prédication, elle est claire, hein? Mais j'arrive pas comment tu ne comprends pas et tu changes pas. Je vais finir par ici. Jean vais On continuera là, semaine prochaine. Non mais, pardonner ses enfants Bref, en lisant la Bible j'ai compris que John était un homme de principe, était un homme qui aimait beaucoup Dieu était un homme qui était très attaché à Dieu il avait une relation très particulière avec Dieu ce qui m'a beaucoup touché la Bible dit ceci quand ses enfants, il a même peur que ses enfants tombent dans les péchés, que les malheurs viennent à la maison. Tu vois comment tu écoutes la parole de Dieu là Tu vois comment tu écoutes la parole de Dieu Quand tu vas sortir d'ici. On te voit changer seulement quand tu es là. Là, tu as changé. Que sur calme tu écoutes la parole de Dieu. Quand tu vas sortir, si quelqu'un te cherche, tu lui diras que tu vois les prédications que je, je viens d'écouter là. Je vais les mettre à côté. Je vais récupérer ça après. Et tu vas, tu vas m'écouter. Que cet esprit, que cet esprit, au nom de Jésus, de toi. Amen. Et que la parole de Dieu habite en toi. Que la parole de Dieu impacte ta vie. Que la parole de Dieu affecte ta vie. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit les diables marchaient. Il faut se présenter devant Dieu. Dieu lui demanda, est-ce que tu as vu mon serviteur Jean-Main? Oui. Des fois Dieu, Dieu, quand il te connaît, Dieu, quand il sait comment est-ce que tu fonctionnes, il peut mettre la main à couper pour toi. Mais regarde quand il est. Est-ce que Dieu peut mettre la main à couper pour toi? Là, moi, on le goût. Mmh. Mmh. Une fois que tu es vivant, mais une fois ça va être coupé direct. Dieu a témoigné Job en disant que celui-là -là est mon serviteur. Il y a quelqu'un qui t'accuse pendant que toi, tu ne sais pas. Dieu parlait avec le diable, avec Satan, pour Job, pendant que Job était innocent. Job ne savait rien. Oh, il y a une conversation qui se passe entre Dieu et le diable. Job était innocent. Il ne savait rien. Job ne savait pas que Dieu avait dit au diable, fais ce que tu veux faire dans son corps, mais laisse son esprit. Job il ne savait pas que... Le diable, il est allé l'acquiser auprès, auprès de Dieu, en lui disant que tu lui as tout donné. Tu lui as donné des enfants. Tu lui as donné la richesse. Écoutez frère, il y a des conversations qui se passent pendant que toi, tu te précipites pour mettre les jeans qui va te serrer bien les corps pour commencer à traîner un marché que les gens te voient. Là, dans le monde spirituel, il y a des conversations qui se passent pendant que toi, tu es derrière de belles filles, de beaux hommes. Mais quelque part, il y a des conversations qui se passent pour toi. Pour, les détruis, pour que tu n'avances pas, Je ne pouvais pas. J'avais beaucoup de choses à faire. Je ne pouvais pas rester avec vous et prier. C'est un frère. Une seule nuit. Et pourtant, à la maison, tu dors à 3h du matin pour regarder des films, pour parler avec quelqu'un sur WhatsApp, sur Messenger, pour regarder des choses et sur YouTube et sur Facebook. Il n'y a pas de sommeil. Des fois, il y a tes yeux qui se ferment et tu ouvres ça par la force juste pour regarder quelque chose de bizarre qui se passe. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est ancré sur YouTube. Tu t'éprouves des sommeils pour regarder ça. À l'église, tu ne peux pas venir prier, rester dans la présence de Dieu. Les enfants des ténèbres sont plus intelligents que font. des héros sans les sacrifices toutes les personnes qui m'ont vaincu ils ont passé par C'était difficile que je mette un bon veste. Eh. J'avais une veste que quelqu'un m'avait offert. On l'appelait ça. Couleur, couleur, couleur, couleur, il y a, a, a Mayapuntu. Beaucoup de choses dans ta vie. Enfin, je te dis vrai. Si tu peux accepter ou ne pas accepter, mais Dieu sait Amen. que je te montre des directions pour vaincre des phénomènes qui se passent dans ta vie. Enfin, je ne couperai jamais ma tête pour te donner parce que ça ne va pas concorder. Déjà, on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas le même comportement. Tu vas devenir un démon. Si je coupe la tête, tu commences à... Quand les gens vont te voir, ils vont dire que le corps c'est autre, la tête c'est autre. Il faut qu'avec ta propre tête, que les choses changent. Que tu comprends les choses de Dieu. Que tu t'approches de Dieu. Et c'est en ce moment-là que les choses vont changer. Je vais continuer le dimanche, pas prochain le signe des réclamations frère lis bien le livre des gens tu verras que ton comportement est très différent des comportements des gens ce n'est pas un homme qui témoigne job mais c'est la bible et c'est Dieu qui témoigne job lorsque on parle un homme irréprochable un homme intègre, enfin on voit rien de mal en lui. Mais t'as vu les choses qui sont arrivées dans la vie de Job? Il avait perdu tout. Je me suis dit, Job, il était tenté. Et il avait des fils et des filles. Si ces fils ou des filles priez beaucoup, est-ce que c'est là? parier quelque chose dans les pieds des gens c'était la question que je me suis posée mais à suivre Mathieu chapitre 26, 40 à 41 Jésus a pris les disciples pour aller prier il leur a dit restez là Veillez avec moi. Quand il a monté, lorsqu'il retournait, il raconta à des disciples, ils sont endormis. Il est venu vers Pierre, il a dit Pierre, Pierre, Pierre, Pierre, vous n'avez pas veillé inert, inert avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans, dans la confession. Frère, sans la prière, sans la prière, tu ne peux pas vaincre. Je ne te flatte pas. Mais tu vas durer longtemps dans cette situation. Si tu ne sais pas prier. C'est vendredi, nous avons la de prière. Enfin, on va entrer avant les heures. Nous, sort, nous allons sortir dimanche matin. Il ne serait pas derrière toi. Il n'y a pas de sanction. Si tu as compris, tu vas venir. Si tu n'as pas compris, reste bien au-dessus de ta couette. Tu seras bien. Tu regarderas, le, tu regarderas des séries, des films. Tu vas parler aux messengers. Tu vas entrer sur YouTube et il y a des choses qui entrent du jour au jour. Tu vas, tu vas être content, content. Vendredi à 22h30, nous serons la temps. Samedi, on va rester ici, mon papa, tu n'as pas Et dimanche matin, si tu as la possibilité d'aller se bénir, tu vas rapidement, tu viens. Écoute, moi je vais te dire une chose. Tu sais ta situation, tu sais pourquoi ça ne change pas. Parce que tu fais la même chose que tu as fait il y a dix ans passé. Si tu fais avoir une autre réponse à Dieu, tu vas commencer à faire d'autres choses que tu n'as jamais fait à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous Nous Nous allons Nous Nous tus pimi te maná biso solingicolo bañoso yo salí ni biso ya hueta besua que embuzua It's a